L'été 73, 1873, par une chaude journée près d'Argenteuil, j'aperçois un peintre qui emploie tout son art à capter la lumière sur sa toile. Je m'approche. Monsieur Monet Ah, Marianne, je t'observe depuis un moment. Tu ne voudrais pas essayer de peindre ces copicots avec de la lumière Tu pourrais utiliser les clusters de de transition. Mais quoi les clusters Claude, tu connais les atomes Eh bien, les clusters, ce sont des amas d'une vingtaine d'atomes. C'est très petit, et on peut en mettre un millier dans l'épaisseur d'un cheveu. Mais comment prendre de la lumière avec ces clusters En leur fournissant de l'électricité. Les charges plus et moins se rencontrent, et en s'associant, donnent de la lumière. Ainsi, tes coquillots pourront briller de jour comme de nuit. Alors je vais pouvoir en faire varier l'intensité dans la peinture. Oh, Je vais donc pouvoir ajuster l'éclat de mes coquillots au cours de la journée. À quoi ils ressemblent ces clusters Je peux te les donner sous forme de poudre. Mais ce n'est que le pigment. Comment vais-je pouvoir l'étaler Habituellement, j'utilise de l'huile pour lier ma peinture. Est-ce possible avec les clusters De l'huile Mais Claude, sais-tu qu'à cause de l'huile, d'ici un siècle, ta peinture s'altérera Si tu utilisais plutôt les mésogènes les mésogènes, ce sont des cristaux liquides. Ils assemblent les clusters les uns avec les autres pour créer une pâte, le cluster mésogène, que l'on va pouvoir déposer sur n'importe quelle surface. Claude, tu vas pouvoir peindre sur tout ce qui nous entoure. Une baroque, par exemple. Oh, il me vient une inspiration. Sur une grande poêle incurvée, des lymphéas qui passeraient des bleus au vert, mais il va vous falloir d'autres couleurs, les as-tu dans mon laboratoire à Rennes, c'est l'émission de lumière rouge qui nous intéresse. D'autres que moi, t'apporteront les bleus et les verts que tu recherches. Mais c'est extraordinaire ce que tu me proposes Apporte-moi vite ta peinture à lumière rouge Bon, euh, ce que je viens de promettre à Claude, c'est en fait un pixel rouge que l'on peut intégrer dans un support flexible. Beaucoup de matériaux brillent sur le principe des charges qui se rencontrent. Et parmi eux, il en faut en trouver un qui soit à la fois efficace, flexible et bon marché. Ce que j'entends par efficace Leur structure. Dans bien des matériaux, les charges ont du mal à se retrouver pour s'associer. On préfère les clusters mésogènes, dont la structure est pour les charges, comme ce champ de coquelicots. Un paradis. L'objectif de ma thèse Que parmi les coquelicots, les charges plus et moins ne vagabondent plus au gré du vent, mais qu'elles suivent un chemin bien tracé, toutes à la même vitesse. Ainsi, une charge plus pourra correspondre à une et une seule charge moins. On gaspille plus d'énergie et on réduit fortement le coût des écrans. J'y travaille depuis trois ans et j'y suis presque. Marianne, je sur toi. Bien sûr, Claude, c'est comme si c'était fait.